Madame la Présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Madame, Messieurs les directeurs généraux du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et au cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, les représentants des associations patronales des chambres de commerce et d'industrie, Mesdames, Messieurs, les représentants des associations des entrepreneurs de la société civile et du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les représentants de Expertise France, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, les participants en ligne, Mesdames, Messieurs, En prenant la parole aujourd'hui, je constate que ça fait un peu plus de quatre mois depuis, sur cette même tribune, je m'étais présenté pour procéder au lancement officiel des consultations sur le Code fiscal haïtien incluant le Code général des impôts et le livre de procédures fiscales. Au terme de cet exercice déroulé dans la transparence la plus totale, où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois inclusif et équitable, favorisant tant la croissance économique que le développement durable. Comme je l'ai précisé le 11 août dernier, le train de la réforme fiscale est effectivement en marche. Et je me dois de féliciter tout un chacun de vous d'avoir compris la nécessité de vous associer à ce processus inscrit dans un effort d'ouverture et de transparence déployé par le gouvernement en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple haïtien. Aussi, me plaît-il de rappeler ici que du 11 au 31 août 2022, vous avez eu la possibilité de comprendre le bien fondé du Code à travers les différentes présentations réalisées par les membres du comité de politique fiscale du ministère de l'économie et des finances. Au cours des neuf séances de travail, vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos préoccupations, notamment à travers des commentaires inscrits qui ont été soumis. Je tiens à vous féliciter tant pour la qualité que pour la pertinence de vos commentaires. Certains d'entre vous auraient aimé avoir beaucoup plus de temps pour produire une réaction plus complète. Je le comprends. Cependant, vous conviendrez avec, avec moi que les chantiers de la réforme fiscale sont si immenses et que la gestion rationnelle du temps est incontournable. Le pays se doit de s'aligner sur les bonnes pratiques internationales. Avoir des instruments fiscaux à la hauteur des enjeux de l'heure est une nécessité. Ainsi, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont eu le temps de réagir sur le document en ayant opté pour la stratégie consistant à focaliser leur réaction sur leur domaine d'intérêt. Mesdames, Messieurs, les commentaires reçus sont très nombreux et l'exercice d'arbitrage fut à la fois difficile et délicat, d'autant plus qu'une vingtaine de taxes ont été soit supprimées ou fusionnées alors que les intérêts des secteurs ne s'alignent pas toujours. Pour un même champ d'impôt, certaines propositions reçues se sont révélées contradictoires. Cependant, l'équipe technique du ministère a examiné et traité l'ensemble des commentaires reçus à la lumière des grandes orientations qui ont été préalablement définies dans la feuille de route de la réforme de la politique fiscale du pays, à savoir la simplification du système fiscal, la concentration sur les grands champs d'impôts, la rationalisation des dépenses fiscales, l'alignement sur les bonnes pratiques internationales, l'amélioration de la pression fiscale du pays et le renforcement du pouvoir de contrôle et de l'administration fiscale et des droits du contribuable. Et comme promis, le ministère a préparé un document contenant des réponses aux principales observations inscrites et soumises dans le cadre des consultations. Ce document, préparé minutieusement, et partagés préalablement avec les entités concernées, présentent les arguments justifiant l'acceptation ou non des observations reçues. Ainsi, selon leur nature et les modes de traitement, les commentaires sont classés en cinq catégories. Ceux qui ont déjà été pris en compte dans le Code général des impôts et dont les participants n'avaient pas une compréhension claire et intelligible des dispositions y relatives. Ceux qui sont pertinents pour la mise en œuvre harmonieuse du Code, mais qui sont tout bonnement hors champ. C'est le cas, par exemple, des commentaires se rapportant à la protection tarifaire, l'administration de l'impôt ou l'organisation administrative du système fiscal pour ne citer que cela, ceux qui sont pertinents pour le Code, mais qui ne sont pas retenus pour le moment, étant donné qu'ils nécessiteraient des études complémentaires en matière de politique fiscale et économique ou un renforcement des capacités de l'administration fiscale, ceux qui sont trop complexes pour être retenus, sachant que le but de la démarche, c'est la simplification du système qui constituent le principal axe de la réforme engagée. Ceux qui sont retenus en raison de leur pertinence eu égard aux objectifs de simplification et de rationalisation et dans le souci d'apporter des précisions dans le Code général des impôts ou de corriger certaines imperfections ou irrégularités par rapport à l'existant. Mesdames, Messieurs, Désormais, le pays va disposer d'un code fiscal qui tient compte des réalités nationales et locales, tout en s'alignant sur les bonnes pratiques internationales. Et je crois qu'il s'agit pour notre génération d'un énorme privilège d'avoir eu ou pu contribuer à la réalisation d'une œuvre aussi importante pour le pays. Je prends le temps ici de rappeler que le Code, après adoption par le Conseil des ministres, rentrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024. Avec tous les changements opérés, vous conviendrez qu'il faudra du temps pour mettre en place tout le dispositif administratif nécessaire à une mise en œuvre effective et efficace du Code général des impôts. Je prends plaisir à préciser que la finalité du projet Code fiscal n'est pas seulement l'augmentation de la pression fiscale à travers la mobilisation de plus de recettes, mais aussi l'amélioration du climat des affaires avec un cadre juridique qui devient maintenant plus clair et plus transparent. Dans ce code, les droits des contribuables sont grandement renforcés. De même, avec le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale, la DGI disposera d'un outil standard et efficace lui permettant de combattre la fraude et l'évasion fiscale qui constituent des fléaux qui nuisent au jeu de la libre concurrence. Toutefois, il est évident que le Code est appelé à évoluer tout naturellement avec le temps pour prendre en compte les nouvelles réalités, tant nationales qu'internationales. En ce sens, une réforme du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques devra être envisagée une fois que des études complémentaires auront été menées pour bien anticiper les impacts sur les revenus de l'État. Ce code n'est qu'un commencement et est appelé à servir de base pour les réformes fiscales à venir. Une fois adopté, le code fiscal passera du champ de la politique fiscale qui est du ressort du ministère de l'Économie et des Finances vers le domaine de l'administration fiscale qui est du ressort de la Direction générale des impôts. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude envers les partenaires techniques et financiers d'Haïti pour avoir accompagné le processus qui aboutit à cette restitution aujourd'hui. Je voudrais renouveler mes remerciements vifs et sincères à l'équipe d'Expertise de France pour son support, combien important. Toutefois, il reste d'autres étapes à franchir. Un certain nombre de prérequis nécessaires à la mise en œuvre du Code ont été identifiés lors des séances de consultation. Il a donc été unanimement admis la nécessité d'avoir assez rapidement un plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité pour les prochains mois. En ce sens, je sollicite le support de nos partenaires techniques et financiers, chacun en ce qui le concerne, pour nous accompagner dans les prochaines étapes, notamment à travers le comité de politique fiscale, afin que soit préparé ce plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité bien défini. Je terminerai mes propos en remerciant de façon particulière et spéciale les membres du comité de politique fiscale qui ont su faire montre de courage et de grande disponibilité dans la réalisation de ce travail, combien noble et capital pour le pays. Monsieur trois qui est le directeur de la direction des économique du ministère de l'Économie et des Finances. Et nous avons au milieu Monsieur Joseph wilbert Mongeard, directeur de la Direction des Ressources Humaines à la Direction Générale des Impôts. Et nous avons à l'extrême gauche euh, M. Gervé Alcé, il est directeur en charge de la direction des moyens contribuables à la direction générale des impôts. Et nous avons deux autres collaborateurs avec nous en ligne. Et en l'occurrence, M. Silva Adler, il est le responsable. Il y a eu beaucoup de commentaires, 167. Tous les commentaires ont été traités. Et nous avons retenu ceux qui sont jugés beaucoup plus pertinents par rapport aux objectifs de simplification et de rationalisation, et dans le souci d'apporter des précisions dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales, ou de corriger certaines imperfections ou irrégularités par rapport à l'existant. À titre d'exemple... En ce qui concerne le matricule fiscal, les termes « numéro d'immatriculation fiscale » et « numéro d'identité fiscale » étaient utilisés de façon interchangée à travers ces, deux, ces documents. Et dans un souci de cohérence, sur proposition de plusieurs contributeurs, le CPF a retenu le terme « numéro d'immatriculation fiscale » et a dû donc corriger tous les articles dans lesquels était mentionné le numéro d'identité fiscale. C'est le cas, par exemple, pour les articles 99, 101, 103, 104, 111, 152, 194. Donc, ces articles ont été modifiés en ce sens. En ce qui concerne la patente, l'article 15 du projet de CGI, exonère la patente de la patente, les musiciens, les artistes, les peintres, etc. De l'avis de certains contributeurs, cette disposition peut être source d'évasion ou de fraude fiscale, dans la mesure où ces contribuables, qui exercent d'autres activités, peuvent se servir de cette disposition pour échapper au paiement de la patente. Donc le CPF a retenu ce commentaire et a modifié en conséquence l'article 15 du CGI traitant de l'exonération de la patente. Encore en ce qui concerne la patente, certains contributeurs estiment que de la même façon pour les activités lucratives, le droit fixe de la patente devrait tenir compte de la classe de la commune, le calcul de la patente des OSBL doit aussi tenir compte de cette classification. On sait très bien que pour le calcul du doigt fixe, c'est fonction de la commune où se trouve l'établissement. Donc là, on suggère également, étant donné que pour les OSBL, c'est un montant fixe, donc là, ce montant doit suivre la même logique. Par exemple, si un montant de 50 000 euros doit être payé pour un établissement qui est dans une commune de premier groupe, eh bien, ce montant sera divisé par deux pour une commune de, deux, de, de deuxième groupe et par quatre pour une commune de troisième groupe. Donc, le CPF a retenu ce commentaire et a modifié en conséquence l'article 23 du projet de CGI. Encore, en ce qui concerne la patente, des contributeurs suggèrent que la délivrance du certificat de patente soit conditionnée pour les professionnels réglementés, à l'autorisation de la corporation réglementant cette profession ou à l'autorisation de l'organe régulateur dans le cadre de l'exercice des activités soumises à une autorisation préalable particulière. Cette proposition a été retenue et conséquemment, l'article 26 du projet de CGI a été aussi modifié. Concernant le domicile fiscal, des contributeurs suggèrent de clarifier la notion de domicile fiscal et de mentionner quand est-ce qu'un contribuable est réputé avoir son domicile fiscal en Haïti. Cette précision a été apportée en ajoutant un nouveau paragraphe à l'article 48 établissant les critères de domicile fiscal en Haïti. En ce qui concerne le fait de permettre aux sociétés anonymes et les sociétés de capitaux en général de choisir leur propre période financière, donc des contributeurs pensent que le fait de permettre aux sociétés anonymes notamment et les sociétés de capitaux en général de choisir une période financière différente de l'exercice fiscal peut compliquer la gestion de la compte et ou de l'impôt minimum forfaitaire. Parce que là, il y a des mois qui sont mentionnés pour le paiement de la compte et pour le paiement également de l'impôt minimum forfaitaire. Donc là, si on permet justement à une entreprise de choisir sa propre période financière, donc là, lorsqu'arrive le moment où l'on doit payer et, et, et ces montants-là en termes d'acompte provisionnel pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt minimum, minimum forfaitaire, donc là, ces contribuables auront des difficultés. Donc, le CPF, après analyse, estime que ses contributeurs ont raison et a décidé de modifier l'article 137 du CGI pour exiger à tout contribuable, généralement quelconque, personne physique ou personne morale, y compris les sociétés de capitaux, d'adopter, dans le cadre de ces, de, de, de ces activités, l'exercice fiscal comme période financière. Concernant le droit de passeport, les tarifs du droit de passeport figurés à l'article 166 du projet de CGI étaient différents de ceux en vigueur. Donc, des contributeurs ont suggéré au CPF d'harmoniser ces tarifs. Donc, cette proposition a été retenue et conséquemment, l'article 166 a été modifié pour prendre en compte les tarifs en vigueur au niveau de l'administration fiscale. En ce qui concerne le droit supporté par les producteurs d'énergie fossile, donc le droit supporté par les producteurs d'énergie fossile devait être versé entre le 1er et le 10 de chaque mois pour le mois précédent, alors que pour beaucoup d'autres taxes, c'est entre le 1er et le 15 de chaque mois. Donc dans un souci d'harmonisation, donc là, des contributeurs ont suggéré qu'on adopte comme période du 1er au 15 pour le mois précédent. Cette proposition a été retenue par le CPF et l'article 172 a été modifié pour en tenir compte. En ce qui concerne la contribution foncière des propriétés non bâties, les articles 270 et 280 du projet de CGI exonèrent l'Église catholique et les autres cultes reconnus de la CFPB et de la contribution foncière des propriétés non bâties. Des, contrib des contributeurs soulignent qu'en vertu de l'article 30 de la Constitution, toutes les religions sont égales. Donc, il n'y a pas lieu de mentionner l'Église catholique dans le texte ou autre culte réformé. Donc, cette proposition a été retenue par le CPF et les articles 270 et 280 ont été modifiés en conséquence. Concernant l'envoi des correspondances, disposition contenue à l'article L50 du livre de procédure, alors remarquez que donc là, lorsqu'on parle du, du livre de procédure fiscale, donc là, les, les, les mentions des articles changent. Donc là, on dit L50. Donc suite aux commentaires de plusieurs contributeurs, l'article L50 du livre de procédure fiscale a été reformulé pour être plus précis. Donc le CPF a profité de ce commentaire pour harmoniser les délais de recours du contentieux de l'assiette et ceux du contentieux de recouvrement. En ce qui concerne le droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation, plusieurs contributeurs proposent d'ajouter au cas d'opposition à l'exercice du droit d'enquête pour manquement ma aux règles de facturation, la tentative de corruption des agents de l'administration fiscale. Cela était implicitement visé dans le cas d'opposition au contrôle. Le CPF a toutefois ajouté cette précision. En ce qui concerne le droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts direct ou de TCA. L'article.. L87 du LPF prévoit que le procès verbal et l'inventaire soient signés par les inspecteurs, le juge de paix et par l'occupant des lieux ou son représentant. En son absence ou en cas de refus signé, mention en effet au procès verbal. Certains contributeurs proposent l'identité et la signature des témoins choisis sur le fondement de l'article 1L85 du projet de LPF soit également mentionné dans le procès verbal. Eh bien, le CPF a pris cette remarque en, en, en compte et ces dispositions ont été modifiées en conséquence. Comme a dit mon collègue Alcé, et le ministre l'a souligné également dans son discours, tous les commentaires ont été traités et il y a un document qui contient les réponses et à chaque commentaire. Ce document est disponible. Au besoin, on peut euh, le consulter. Donc là, la présentation, ce n'était pas présenter toutes les réponses, c'est présenter l'essentiel des réponses. Donc là, au besoin, le, le document contenant les réponses peut, peut être consulté. Je vous dis merci pour votre attention et je passe la parole à mon collègue Romel Troisou pour les étapes, les prochaines étapes. Et collègue Mon Gérard, merci collègue Alcé. Donc, euh, ici, on passe à un autre point c'est les prochaines étapes. Alors, euh, en guise de perspective et les bon consultations qui les consultations publiques qui ont eu lieu du 11 au 31 août dernier, ainsi que les commentaires reçus des différents contributeurs ont permis de conclure de, de la nécessité qui est, comme l'a souligné M. le ministre, un plan d'action assorti d'un chronogramme d'activités en vue de préparer ou bien d'assurer la d'assurer la préparation pour la mise en œuvre du Code fiscal haïtien à partir d'octobre 2024. Donc euh, ce plan d'action sera finalisé d'ici le, euh, le début de l'année civile 2023. Et à cet égard, le, le Code fiscal haïtien. Euh, je dirais le, le comité de politique fiscale aurait aimé que les, les échanges qu'on a eus avec les différents acteurs qui ont été impliqués dans le processus de consultation continuent. Donc, et cela veut dire qu'on réclame un partenariat continu avec tous les acteurs qui ont été impliqués dans le processus de consultation parce que là on a quelques mois et pour préparer la mise en œuvre autrement dit et les acteurs seront consultés par le comité de politique fiscale sous le leadership du ministre de l'économie et des finances pour aider à la finalisation du plan d'action, mais aussi de participer à l'implémentation de ce plan d'action. Donc, euh, certains éléments du plan d'action sont déjà identifiés, mais il faut dire que et, la liste n'est pas exhaustive. Et tous ceux-là qui ont lu le document, qui ont produit des commentaires, et même ceux-là qui vont continuer à prendre connaissance du document, peuvent aider à la finalisation de ce plan d'action. Et ce plan d'action, comme on l'a dit, on a identifié quelques éléments, mais ce n'est pas encore exhaustif. On espère que les contributeurs ou bien les participants vont et alimenter et cette liste pour que l'on ait un plan d'action déficelé pour que d'ici le début de l'année 2023 on puisse commencer à préparer la mise en œuvre du Code fiscal haïtien. Parmi les éléments identifiés, on a euh, vulgarisation un exercice de vulgarisation et de sensibilisation et du code. Et ici, on, on, on retient, on retient quelques-uns des commentaires qui ont été envoyés par les contributeurs. Diffusion à grande échelle du code, spot publicitaire dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et il y en a même qui ont proposé de traduire le code fiscal haïtien créole. Donc, euh, c'est tout ceci doit être envisagé et on, on doit regarder l'opportunité ou bien la faisabilité de, et, de ces différentes tâches. Donc, euh, ensuite, il y a lieu qui est une adéquation et une adaptation du système informatique de l'administration fiscale pour que l'on ait vraiment une implémentation effective du code fiscal. Il y a lieu de finaliser cet exercice qui a déjà commencé, l'opérationnalisation de l'interconnexion entre les différents organismes de perception. Et puis, euh, finalement, on, on a, et alors dans ce slide, il y a le renforcement des capacités de toutes les entités impliquées dans la réforme. Et ici, quand on parle de renforcement de capacités, on voit et formation et autres. Euh, et on a vu parmi les entités impliquées, que ce soit du côté du Code général des impôts ou encore du livre des procédures fiscales, euh, on a identifié un certain nombre d'institutions qui peut être complétées, certainement, la direction générale des impôts, les mairies, les casets, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, euh, les tribunaux, la Cour de cassation, les postes comptables de recettes, etc. Ensuite, il y a d'autres actions qui sont identifiées pour, qui, va, qui vont faciliter la mise en œuvre du code mais qui ne sont pas forcément liées à l'administration fiscale. Euh, ces actions sont importantes étant donné que cela permet d'avoir une meilleure maîtrise de l'assiette, l'assiette fiscale. Par exemple, dans les consultations, on a retenu qu'il y a lieu de renforcer le système de cadastre et des structures de contrôle de la contribution foncière des propriétés non bâties. Il y a également des travaux de valorisation et de maîtrise de la valeur vénale. Donc, c'est des travaux à faire qui ne concernent pas eh, directement l'administration fiscale, mais... Et cela permet d'avoir une meilleure maîtrise de l'assiette. Ensuite, il y a l'adaptation des outils de perception et garantie et de leur disponibilité et leur accessibilité. Parce qu'on a vu ça dans le temps, il y a certaines fois, quand on prend des mesures fiscales, et l'administration fiscale n'a pas assez de temps pour préparer les outils de perception. Cela a des incidences sur la collecte des, des recettes et également euh, a des répercussions sur le fonctionnement des entreprises. Adaptation et adoption de la loi organique de la Direction générale des impôts pour que ça soit compatible au code fiscal haïtien. Donc, ce sont là un l'ensemble ensemble d'éléments qui ont été identifiés, qui vont et peut-être intégrer et le plan d'action après discussion et échange. Donc, on espère qu'on va avoir les contributions de tout un chacun pour compléter et, et le plus important c'est d'avoir un chronogramme d'activité pour que l'on puisse dire que de janvier 2023 à septembre 2024, on soit prêt pour que d'ici 1er octobre 2024, on puisse mettre en œuvre le nouveau code fiscal haïtien. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire en termes de prochaines étapes. Et il faut dire aussi, et mon collègue Montgérard m'a rappelé qu'il faut préciser pour le grand public le l'email du CPF. C'est haïti à commercial gmail.com Donc, euh, bon, il y a beaucoup de contributeurs qui ont déjà utilisé cet email. On espère eh, recevoir dans les prochains jours vos commentaires pour qu'on puisse eh, bonifier le plan d'action et on espère qu'on aura la possibilité de discuter, de partager le plan d'action avec tous les acteurs. Merci beaucoup. À la faveur de cet exercice transparent d'échange et de partage qui a servi de cadre à la consultation autour du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, nous voici arrivés aujourd'hui au terme de la cérémonie de restitution. Avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis de remercier les acteurs de la société civile, le secteur privé des affaires, les entités publiques, qui ont donné tout au long de ce processus la pleine mesure de leur volonté d'avancer avec nous dans la mise en place d'un système fiscal haïtien tourné vers les intérieurs, intérêts supérieurs de la communauté. Je voudrais également adresser mes remerciements les plus chaleureux à vous tous et à vous toutes pour votre présence à cette restitution qui marque la fin des consultations sur le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales, communément appelé Code fiscal haïtien. Votre présence ici ce matin constitue un témoignage irréfutable de votre engagement à appuyer les efforts incessants investis par le gouvernement pour apporter les corrections nécessaires aux faiblesses du système fiscal haïtien en s'attaquant aux problèmes les plus urgents et les plus importants auxquels fait face l'administration fiscale. Aussi, j'en prends l'occasion pour féliciter tout particulièrement le ministère de l'Économie et des Finances, qui, avec professionnalisme et enthousiasme, a su organiser pendant de longs mois des ateliers de travail en interne des séances de consultation avec les partenaires techniques et financiers, et des échanges et des discussions avec les principaux secteurs de la vie économique et sociale du pays. Un ensemble d'activités ont permis d'aboutir à l'élaboration de ces documents autour desquels nous sommes réunis ici aujourd'hui. La rédaction du Code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans, dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante susceptible d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise multidimensionnelle aiguë et systémique, le gouvernement demeure convaincu que la réforme fiscale constitue un pas important dans l'amélioration de la gouvernance publique vu les retombées positives tant attendues sur toute l'administration haïtienne. Ainsi, nous réjouissons de constater que le secteur privé nous a emboîté le pas en exprimant dans cette dernière note, et je cite, que le secteur privé prend l'engagement solennel d'accompagner la mise en œuvre des réformes établissant de nouvelles règles de conduite de la politique et des affaires en Haïti et des institutions qui seront créées pour atteindre l'objectif fixé. Fin de citation. Ainsi, en lien avec l'engagement du secteur privé, le gouvernement renouvelle sa ferme détermination à supporter jusqu'au bout les réformes initiées par le ministère de l'Économie et des Finances en vue d'améliorer la gouvernance fiscale, que ce soit à travers le code fiscal haïtien, mais aussi à travers le code et le tarif douanier dont l'adoption est imminente. Toutefois, nous devons souligner que l'application du code fiscal ne sera en vigueur qu'à partir d'octobre 2024. Il s'agit de mettre à profit ce laps de temps pour finaliser les mises en place nécessaires à une application effective. En effet, des changements majeurs vont être opérés dans le système fiscal haïtien. Et il s'avère indispensable de développer des méthodologies de mise en application des réformes destinées à faciliter l'appropriation des nouvelles pratiques administratives par les contribuables et par les services chargés d'appliquer les dix changements. Aussi, le gouvernement invite toutes les institutions publiques à soutenir et à appuyer fortement le ministère du commerce, de l'Économie et des Finances, pardon, dans l'exercice de préparation de la mise en œuvre du code fiscal, qui est un engagement du gouvernement envers le peuple haïtien, le contribuable et les partenaires techniques et financiers. Je me réjouis donc que le processus de consultation sur le code fiscal haïtien est refléter les directives du gouvernement en matière de respect d'un cadre de dialogue plus harmonieux avec les opérateurs économiques et sociaux. Ainsi, le deuxième livre du Code fiscal traitant des procédures fiscales reflète la recherche d'équilibre entre les pouvoirs de l'administration fiscale et les droits et devoirs des contribuables. Parallèlement à la volonté du gouvernement de mettre tout en branle pour arriver à un système fiscal plus équitable, nous prenons aussi la ferme engage, le ferme engagement pardon, de rationaliser les dépenses publiques en instaurant une culture de résultats permettant de faire bons usages optimal des ressources publiques, renforcer les structures de contrôle et d'audit en vue de lutter contre la corruption et le gaspillage des fonds publics, établir un cadre budgétaire pluriannuel pour bien cerner les besoins de développement intégral du pays à moyen et à long terme. Promouvoir la transparence budgétaire et financière afin de rendre compte à la nation en publiant régulièrement les informations budgétaires et financières. Dans ce même élan, je tiens à vous assurer ici, toutes et tous, L'année 2023 sera une année où l'État s'attellera à créer des conditions promis, propices à la restauration de l'ordre public, de la stabilité socio-économique et de garantir un climat de sécurité indispensable pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Je saisis cette occasion pour réitérer notre engagement et notre détermination à combattre le banditisme sous toutes ses formes, en vue de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations et aux élèves de pouvoir regagner sereinement les bancs de l'école. Mesdames, Messieurs, je terminerai ici mes propos en redisant mon appréciation pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche afin de rendre possible cet événement. Tout cela n'aurait pas été possible sans une vraie collaboration de tous les acteurs de l'État central, des collectivités territoriales et des secteurs économiques et sociaux du pays pour corriger les faiblesses structurelles et conjoncturelles. Il nous faut profiter au maximum des grandes opportunités économiques et fiscales qui nous attendent. Je félicite de façon spéciale le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel-Patrick Boisvert, qui, en dépit des circonstances difficiles, à soutenir, motiver toutes ces entités et équipes dans l'intensification de la réforme globale des finances publiques.